Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être sympathique C'est les classes de Warcraft Alors on va, faire, on va commencer simple, c'est à dire refaire un petit euh, récap scénaristique des différentes classes Sans rentrer trop dans le détail mais rappeler un petit peu euh, ce sont censés représenter les classes Je sais que des fois par exemple il y en a qui ont du mal à accrocher à l'idée d'un tauren paladin Et bien on va, on va revenir un petit peu là dessus Et euh, ensuite par contre on ira beaucoup plus dans le détail en essayant de vous faire euh, comprendre que les classes de WoW sont faites avant tout Et d'ailleurs d'airstone du coup, un hein, airstone reprend aussi les classes de WoW Sont là pour le gameplay avant tout Pour que ce soit plus simple, pour ranger, pour que ce soit plus simple Plus facile à aborder pour les joueurs Mais du coup, d'un point de vue scénario, il faut s'en détacher le plus possible Donc voilà, pour commencer, il y a tout simplement 12 classes euh, dans World of Warcraft Alors au tout début, parce que là, évidemment vous avez le chevalier de la mort euh, Le euh, chasseur de démons et le moine a l'époque, quand WoW est sorti, donc WoW Vanilla, eh bien vous aviez 3 classes en moins, hein, donc vous aviez seulement 9 classes. Sachant que ces 9 classes là étaient en fait censées représenter des classes de Warcraft 3. Dans Warcraft 3, alors il n'y a pas les héros neutres, mais euh, je n'ai pas réussi à trouver une image où il y avait tous les héros côte à côte, mais il faut bien sûr prendre en compte les héros neutres, et vous avez en fait, ça va piocher En fait, la plupart du temps, soit c'est des classes qui ne sont pas du tout représentées dans World of Warcraft, soit en fait les classes de WoW, sont censés être des espèces de fourre-tout qui vont prendre un petit peu des différentes classes héroïques de Warcraft 3 pour en faire un personnage. Et par exemple bah, on va commencer avec notamment le, le guerrier qui est une représentation très intéressante puisque le guerrier c'est tout simplement le côté martial de différentes de toutes les cultures guerrières. Et bien le guerrier est censé être voilà le fourre-tout. On a une case, une catégorie, on est guerrier et c'est censé représenter donc les chefs taurènes qui ont ce côté très chamanique euh, qui les accompagne avec le côté les, les, les esprits vous avez le gros guerrier orque l'espèce le le, de, de chevaucheur de loup autre, enfin, les, les espèces de mongols orques vous avez mongol dans le côté culturel, hein, pas dans le côté insulte, évidemment. Euh, dont nous Ça c'est mongolien, c'est pas ce que j'ai dit. Nous avons les chevaliers, je vous ai montré une image du chevalier, le chevalier humain. Il y avait tout un ordre de chevalerie qui est absent dans Warcraft pourquoi Parce qu'on peut pas se battre depuis une monture. Mais l'ordre de chevalerie euh, d'Azeroth était super important, hein, euh donc, vous avez justement la confrérie du cheval, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque de Warcraft 1, et dont Lothar était le patron. Donc, vous avez justement ce côté très chevalier et qui n'est pas vraiment représenté dans, dans WoW. Dans WoW, vous jouez un guerrier, en fait, tout simplement. Et vous pouvez en faire une espèce de bandit, une espèce de brigand. Vous pouvez en faire, euh, par exemple, pour les nains, le roi de la montagne, le, le pourcasmodan avec l'avatar, le mec qui grossit énormément et met des gros claps par terre. Et du coup, c'est un fourre-tout de toutes les classes guerrières issues des différentes cultures de Warcraft. Et donc, vous allez avoir, par exemple... Bah, les stuns euh, du cheval enfin le stun du roi de la montagne vous allez avoir les les, les sorts un peu plus offensifs euh, du côté euh, fantassin grunt euh, des orques et des humains vous allez avoir le plus par exemple des sorts qui appartiennent au, au chef Torren et autres etc etc donc c'est vraiment le, le dire l'archétype combattant classique mais qui est déjà un fourre-tout des différentes classes héroïques de Warcraft 3. Nous on va continuer sur les classes combattantes avec le chasseur. Alors vous verrez j'ai choisi des, des images, alors des fois non, parfois des images qui commencent à vous faire glisser l'idée que il faut sortir de ces carcans, de ces, cette prison des classes puisque eh bien dans le scénario il y a des personnages qui sortent un petit peu des cases, hein, justement, et par exemple pour le chasseur, là vous voyez et Marteron à l'écran, qui est le, qui était l'ancien chef des forestiers aux elfes, enfin d'ailleurs il est resté chef des forestiers elfes de sang avant de devenir le, le, le régent, donc le, le dirigeant des elfes de sang de la horde, et en l'occurrence, bah, enfin, en gros le chasseur c'est un fourre-tout avec plein plein plein de classes issues de l'héroïque Fantasy. Parce que l'idée aussi de World of Warcraft c'était de faire des archétypes Donc prendre des héros de Warcraft 3 Prendre des classes héroïques de Warcraft 3 Mais également piocher dans les archétypes Du RPG et de l'héroïque fantasy classique Du donjon et dragon et autres Et par exemple bah, le chasseur ça va être Le tireur d'élite, le ranger mais d'un autre côté, ça va être également le Belluaire, hein, Rexar de Warcraft 3, le Belluaire, le Maître des Bêtes, le Beastmaster. Donc on va essayer de, pareil, encore une fois, un fourre-tout des classes distance et légalement corps à corps, de certaines corps à corps qui seraient plus en rapport avec euh, le côté naturel, le côté ranger. Ce qui fait que vous avez des, des héros, par exemple, Rexar, Lortemar, sur le papier, ça n'a rien à voir. Et euh, maintenant, le, le chasseur est beaucoup plus... D'ailleurs dans Hearthstone, c'est pas pour rien qu'ils sont pris Rexar, c'est vraiment le maître des bêtes avec les, les, les familiers et autres. Mais par exemple dans, la, dans les côtés chasseurs, vous allez avoir Aleria qui a jamais eu un pet, on l'a jamais vu avec un animal de compagnie. Donc il euh, y a par exemple Viriza qui se bat très très bien à l'épée et pourtant elle a un arc aussi, enfin, vous voyez ce genre de, de, de choses. On a donc le chasseur, c'est tout simplement les classes de rangers, donc les, les rôdeurs, les forestiers, etc. souvent. Nous avons la classe voleur maintenant. Alors la classe voleur, j'ai trouvé une petite image aussi rigolote pour vous sortir du, du côté euh, espion, du côté euh, Valira, etc. Euh, on est parti donc sur le gros euh, Kargat, hein, euh, Kargat l'Orc, euh, qui est euh, bah, rigole pas du tout. Alors le principe du voleur, c'est quoi C'est pareil, c'est un fourre-tout, c'est... Euh, alors j'avais parlé du ranger avant. Le voleur c'est l'idée de l'assassin en fait, hein. l'assassin dans le sens global, donc l'assassin vous avez le côté finesse, le côté, le côté dueliste qui était présent d'ailleurs à hein, la classe combat avant du, du voleur, vous avez également le côté euh, on va dire bandit ou pirate, vous avez également le côté un peu plus assassin furtif, le côté maître espion et autres. Et donc, c'est un fourre-tout, le voleur. D'ailleurs, le voleur, pour moi, est mal traduit, puisque c'est traduit de rogue en anglais. Et le rogue, c'est très compliqué de le traduire en français, parce qu'il n'y ben, a pas vraiment de mots, il n'y a pas d'équivalence. Il y a plein de mots, mais pas un seul qui permet d'englober de, de, tout ça. Euh, donc, c'est vrai qu'on aurait pu mettre soit assassin, soit... Enfin, c'est assez difficile. C'est assez... Ou le rôdeur, potentiellement, mais c'est pareil. Le rôdeur, dans, par exemple, dans, les... dans, dans Tolkien, le rôdeur est plus un... Un Ranger, donc plus un, un forestier, on va dire, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, c'est la classe voleur, et euh, donc le voleur, c'est vraiment l'assassin. Mais il n'y a pas que l'assassin furtif, il y a également l'assassin, le, le dueliste tout simplement, qui pourtant ressemblerait plus à un guerrier dans l'idée. Euh, nous avons ensuite donc le prêtre. Alors, évidemment, pour le prêtre, je vous ai choisi Anduin, euh, Anduin Rin, le roi euh, de euh, la nation d'Azeroth, le roi de Stormwind, le roi du Hurlevent. Le roi de l'Alliance, mais euh, qui a sa petite épée et son armure, puisqu'évidemment, euh, l'un des, des, des grands problèmes, c'est que la plupart des, des, des personnes se disent Mais attendez, un prêtre, c'est un bâton, c'est un sceptre, ça n'a pas une épée. Hein. Dans le jeu, on ne peut pas avoir d'épée en étant prêtre. Et puis, il a une armure en plaque, on ne peut pas être un prêtre avec une armure en plaque. Le principe du prêtre, c'est quoi Le prêtre, à la base, dans l'Heroic Fantasy et dans Warcraft, c'est tout simplement, en fait, un. On On, revient, on parlera du mage après, mais l'idée, c'est un utilisateur du sacré. Donc un utilisateur du sacré ce serait quoi Ce serait juste en fait un, un, un prélat, en fait, un apôtre euh, qui vous inculte un à une force divine. Donc c'est d'ailleurs pour ça que le prêtre prend énormément de visage, puisque en fonction des cultures, et c'est pour ça que le prêtre est l'une des classes les plus jouables euh, dans, enfin, de toutes les races, vous avez quasiment toutes les races qui peuvent faire des prêtres, puisque euh, chaque culture croit en une divinité ou en plusieurs divinités. Euh, et c'est pour ça que ça va être grossièrement foutu dans un énorme fourre-tout qui sont bah, les, les prêtres, donc le, par exemple vous avez les prêtres de lumière. Anduin par exemple typiquement est un prêtre de lumière. C'est-à-dire que c'est l'espèce de lumière, l'espèce de, de, de sacré tout simplement. Mais les prêtres, on, ver, on reparlera des trolls plus tard, mais les prêtres trolls bah, ça va être tout simplement les loa. Euh, les prêtres par exemple mort-vivant, je sais que certains se disent bah, ça n'a aucun sens le prêtre mort-vivant. Bah si parce que le prêtre mort-vivant c'est la mort en elle-même en fait. C'est une espèce de, de sous-nécromancien, il utilise les pouvoirs du, de, des ombres. Vous avez, donc c'est pour ça qu'en fait un, dans, dans l'histoire un prêtre mort-vivant ne devrait pas pas faire autre chose que prêtre ombre même si maintenant le prêtre ombre c'est plus prêtre euh, dieu très ancien euh, le côté vide prêtre du vide alors que à l'époque c'était vraiment le prêtre euh, et c'est d'ailleurs pour ça que les, les, les on pouvait faire une espèce de sorcier docteur aussi avec les prêtres pour les trolls donc c'est vraiment juste et par exemple vous avez les elfes de la nuit les prêtres elfes de la nuit ce sont des prêtres qui croient en ce sont les prêtres des lunes ceux qui croient en la divinité et lune donc on a rangé ça comme ça et on verra que prêtre de lune bah, ça s'éloigne énormément de ça mais on a vraiment casé tous les, tous les apôtres des divinités culturelles dans une seule classe, le prêtre. Et Anduin, par exemple, c'est typiquement... Alors la grande différence, les prêtres étaient déjà euh, présents dans Warcraft 1 et dans Warcraft 2, ils vont être remplacés par une autre classe, les paladins. Mais au final, en fait, ce sont, il faut imaginer le prêtre comme quelqu'un qui croit en une cause et qui est plutôt là pour guérir, on va dire. guérir. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas attaquer, hein. vous avez des prêtres qui sont offensifs, mais l'idée c'est plutôt d'utiliser de la magie sacrée, en fait. C'est des utilisateurs de magie sacrée, on, on y reviendra après. Je schématise, pour pas rentrer trop dans le détail, c'est toujours un petit peu délicat ce genre de choses mais c'est un utilisateur de la magie sacrée et par exemple Anduin a une épée oui parce que c'est le roi et l'épée ça a toujours été aussi un, un symbole royal, l'armure bah, c'est un roi faut pas qu'il crève on va pas lui donner du tissu et le principe Anduin vous le voyez dans toutes les cinématiques et autres, son épée il sait pas s'en servir et généralement il la, jette, il la jette au sol pour pouvoir utiliser ses, sa magie du sacré, vous le voyez dans la cinématique d'intro de BFA d'ailleurs. Donc sortez des carcans, c'est pas parce que dans, la, dans le jeu, la classe, par exemple le guerrier est forcément en plaque, que vous pouvez pas avoir un guerrier qui n'a pas d'armure en fait, enfin, Varian il s'est battu parfois sans armure hein, dans, dans, dans l'arène et pourtant c'est un guerrier hein, dans la tête des gens donc on va parler maintenant du paladin alors le paladin qu'est-ce que c'est parce que tu viens de dire Malga, que les prêtres ont été remplacés par le paladin du coup le paladin c'est quoi alors le paladin, ce sont également des euh, utilisateurs de la culture de la, du côté divin comme les prêtres, c'est à dire que sauf que la différence c'est que le paladin, dans votre tête, ça doit être le croisé, le templier, vous savez, les croisades, le côté ordre militaire, qui, euh, donc cette espèce de, de soit de, de sororité euh, ou autre, parce que sororité, ça peut être dans certaines, euh, par exemple, pour les elfes de la nuit, mais le paladin, c'est tout simplement, on va dire, un ordre militaire avec un chef de l'ordre, la main d'argent, typiquement pour les paladins humains, la, la main d'ailleurs enfin, qui n'a pas que des paladins humains mais la, la main d'argent c'est euh, voilà Uther avec euh, différents paladins le patron euh, qui va euh, donner un ordre et euh, leur, leur objet... ils vont avoir des objectifs etc c'est pour ça d'ailleurs qu'Anduin n'est pas un paladin il ne fait pas partie d'un ordre euh, d'un ordre ecclésiastique ou d'un ordre militaire là-dessus euh, c'est différent c'est vraiment bien et on verra que chaque paladin que ce soit la race est bien dans un ordre particulier et par exemple bah, donc comme les paladins je vous l'ai dit il y a l'idée toujours un petit peu des croisés, des hospitaliers et autres, euh, l'idée de protection, mais pas que protection, il y a aussi l'idée d'attaque, on verra avec par exemple les elfes de sang, mais l'idée d'attaque est en fait à chaque fois il y a un ordre. Donc la main d'argent pour les nains humains aux elfes euh, qui font partie de, de la main d'argent. Alors ensuite il y a eu bien sûr l'aube d'argent et autres qui s'est divisé mais à la base c'est tous la main d'argent. Vous avez euh, les marcheley donc les taurennes qui au final bon donc tout ce que j'ai vient de dire la main d'argent c'est plus le sacré. Le côté euh, humain, le côté chrétien, très chrétien de l'héroïque Fantasy avec l'idée d'un dieu de lumière euh, ou de dieu de lumière plusieurs, hein, plusieurs potentiellement qui vont euh, accorder leur grâce et le côté euh, très bénéfique du paladin. Vous avez ensuite les Marcheleils. Les Marcheleils pour les taurennes, c'est quoi C'est tout simplement des paladins qui croient au soleil. Donc, c'est pas une lumière, une espèce d'ange ou autre, c'est le soleil. Ce sont des guerriers du soleil en gros. Et c'est d'ailleurs le même délire pour les Andalari, qui sont bah, les guerriers du soleil Inca, en fait, hein, les prélats du soleil. Ce sont les prélats d'un Loa, donc d'un esprit euh, pour les, les trolls, qui est Rezan en particulier. Mais il pourrait y en avoir d'autres, potentiellement Loa de lumière aussi. Mais Rezan est un Loa de lumière combattant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prélat, c'est un ordre. Les prélats de Rezan, c'est un ordre militaire qui font partie du conseil des Andchoulis. D'ailleurs, bah, le roi Rastakan était également un prélat de Rezan. Vous avez ensuite, donc le dernier exemple de paladin, vous avez les Elfes de Sang qui font partie de l'ordre des chevaliers de sang. Vous connaissez très probablement euh, Dame Liadrine, qui était euh, la chef pendant très longtemps et qui pendant très longtemps ont en fait aspiré, donc là il y a vraiment le côté offensif, ils ont aspiré la magie lumineuse, enfin la magie... Euh, la lumière d'un arou d'un être euh, le de pokémon de, de warcraft et ils lui ont récupéré son énergie drainé son énergie pour pouvoir lancer leur sort maintenant c'est plus comme ça c'est avec le puits de soleil je vais pas rentrer trop dans les détails mais l'idée voilà c'est qu'à chaque fois c'est tout le temps un ordre du sacré en fait et la différence c'est pas pour rien les paladins les premiers par exemple la main d'argent c'est créé parce que les prêtres dans warcraft 1 se faisaient coupé donc pendant la première guerre se faisait couper en deux euh, littéralement hein, par les orques et il a fallu faire euh, bah, des, des combattants de la lumière qui étaient capables de pouvoir affronter directement des brutes épaisses et c'est de là que l'ordre de la main d'argent a été créé avec des paladins. Donc le paladin, il y a vraiment le côté martial, le côté militaire, là où le prêtre est beaucoup plus dans l'idée de, de divination. En fait, j'espère que là-dessus ça a fait, c'est assez clair. Donc il y a déjà le côté bourrin du paladin, contrairement au côté au prêtre qui est beaucoup plus euh, spirituel. Et vous avez, euh, ça ne veut pas dire que le, le paladin n'est pas spirituel. Hein, bien sûr, c'est juste j'essaye de résumer avec des mots pour que ce soit bien clair. Et les prêtres, bah c'est juste des prêtres d'une religion, alors que les paladins, eux c'est vraiment un ordre. Alors, ils peuvent respecter la même religion que les prêtres, mais c'est un ordre bien défini avec une hiérarchie militaire et autres. Euh, voilà pour euh, la différence entre les paladins et les prêtres. D'ailleurs, petit, petite parenthèse, arrêtez de penser que les paladins sont, ont forcément des marteaux. Hein. Thuralion, euh, Tyrion ont des épées, etc., etc. Liadrine a une épée aussi. Donc, paladin, vous pouvez, euh, sur le papier, il pourrait y avoir des paladins avec des lances, euh, des paladins avec... Euh, je sais pas, des masses d'armes, des, des haches, des marteaux, tout en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, ensuite, nous avons, on va partir. Là, on a fait les classes plutôt martiales, les, les classes. Bon, sauf le prêtre, mais c'était fallait que j'explique le paladin. Maintenant, on va attaquer les classes plus de type magique, de type euh, de type spirituel. Avec, on va commencer avec le chaman. Alors, le chaman, c'est déjà à l'époque de Ouvania, c'est probablement la classe la plus Ouvertes, malgré que un four... la plupart des classes sont des fourre tout et c'est vrai que le chaman et le druide sont déjà plus spécialisés, puisque le chaman, c'est déjà, on essaye de s'inspirer de quoi On essaye de s'inspirer du chaman de Warcraft 3 tout court, mais qui n'est pas une classe héroïque, mais de deux autres classes héroïques, en l'occurrence du, euh, du prophète, qui était le prophète, donc le, la classe orc et également, alors, les trolls, la plupart des classes trolls, mais aussi tout simplement de trall et s'inspirer de trall et de sa vie, puisque trall c'est un chaman combattant et C'est ce qui va créer l'aspect chamélio hein, qui est tout simplement bah, le chaman le, le un peu plus combattant, qui peut avoir des armures en, en maille, etc. Donc, le chaman, c'est tout simplement, eh bien, des. Euh... Bon. En fait, le chaman ressemble énormément à, je dirais, dans notre propre monde, à quelqu'un de, un peu un. Une, alors, je ne veux pas dire prêtre parce que justement, il ne faut pas que je vous bloque, mais quelqu'un tout simplement qui croit aux éléments, qui croient aux esprits élémentaires et les esprits élémentaires, donc ils prient les esprits élémentaires et les esprits élémentaires lui accordent, euh, leur accorde tout simplement leur, leur bénédiction. Donc sur le papier, bah, c'est pour ça que ça ressemble à des prêtres, mais des prêtres élémentaires. Là où les prêtres tout court seraient des prêtres de, de religion, mais les chamans, eux, croient aux éléments et les éléments leur rendent leur leur rendent leur prière, on va dire. Donc c'est ça l'idée. Il y a l'idée de consensus entre le, les éléments et le chaman Après, vous allez avoir d'autres chamans qui vont être euh, plus agressifs et vont violer un peu les éléments. Mais ça, encore une fois, c'est autre chose dans tous les cas. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus. Nous avons ensuite les druides. Alors, le druide... Par rapport à la classe de Warcraft 3, c'est le gardien du bosquet bien entendu mais pas que, il y avait le druide ours, le druide le druide corbeau etc, le druide de la griffe, druide, euh, et, enfin tous les druides et le druide du coup de, de, de World of Warcraft essayait de représenter un petit peu tout ça. Mais pas que d'ailleurs puisque le druide c'est vraiment une classe qui appartient en premier aux elfes de la nuit puisque le premier druide qu'on voit c'est surtout les elfes de la nuit et c'est pas pour rien qu'il n'y avait que elfes de la nuit et tauren qui pouvaient jouer les druides euh, dans... Euh, dans World of Warcraft Vanilla. Et les elfes de la nuit là-dessus, c'est pareil, c'est assez bien remis, puisque vous avez le, tout le côté gardien du bosquet et toute la civilisation elf de la nuit qui est représentée dans le druide. Donc c'est pas, pas un problème là-dessus, je pense pas que vous serez perdus. Et l'un des druides les plus connus, évidemment, c'est Malfurion, Scenarius. Vous avez des, la plupart sont d'ailleurs elfes de la nuit. Attaquons le mage. Alors là, évidemment, je vous ai déjà préparé, puisque le mage, vous voyez, hein, vous voyez Gandalf avec un bâton, évidemment. Bah le magicien, c'est quoi Magicien c'est un utilisateur tout simplement de la magie arcanique Donc oui la plupart ont des bâtons Khadgar, euh, Antonidas, euh, Jaina ils ont des bâtons évidemment Mais... Ashara est une magicienne Et pourtant c'est un poisson <rire> Donc là par exemple celle qui est représentée c'est Dame Vache Et Dame Vache eh ben, elle combat avec un arc Et pourtant c'est une utilisateur de la magie arcanique Donc c'est une magicienne et là, ça vous casse un peu vos idées du mage, hein, évidemment. Mais du coup, les magiciens, c'est quoi Donc, comme je l'ai dit, c'est des utilisateurs de la magie arcanique. Et euh, donc, c'est pour ça que la mana, l'idée, c'est qu'ils vont puiser dans la magie arcanique. Alors, pourtant, vous allez me dire, bah, pourtant, il n'y a qu'une seule spé arcane. Après, c'est une spé feu, une spé euh, givre. Oui, en fait, ils vont utiliser les arcanes pour pouvoir créer de l'eau, créer du feu, créer de l'électricité, créer euh, tout ce qu'ils veulent, en fait. Donc, ça, c'est c'est la magie la plus connue, la plus répandue. C'est la magie arcanique. Et c'est d'ailleurs une magie qui va provoquer des problèmes, hein, la guerre des anciens, tout ça, tout ça. Et la troisième guerre, d'ailleurs. Mais la magie arcanique, euh, l'idée, par exemple, c'est que Jaina a pourtant créé des élémentaires d'eau. On pourrait dire, bah, ça c'est pourtant le chaman. Mais en fait, c'est qu'elle... Alors, l'idée aussi du match, c'est que quand ils peuvent utiliser des élémentaires, l'idée, c'est qu'ils vont utiliser la magie arcanique pour créer de l'eau ou pour forcer le contrôle d'un élémentaire, par exemple. Il y a, il y a un peu l'idée de viol de l'élémentaire par le magicien. Mais... Après euh, des fois c'est ok, hein, c'est to toléré, mais l'idée c'est que le chaman demande l'autorisation aux éléments, les éléments peuvent dire non. Le mage à partir du moment où il a la mana disponible, l'énergie disponible, eh bien il va le faire tout simplement. Ce qui peut d'ailleurs potentiellement si le sort est trop puissant peut tuer le magicien d'ailleurs. Dans l'histoire de Warcraft il y a l'idée que parfois les sorts sont tellement puissants qu'ils peuvent tuer le, le, le magicien, euh, ça lui draine toute leur énergie en fait. toute leur énergie. La mana c'est quelque chose, de... c'est l'énergie spirituelle en fait, l'énergie physique plus spirituelle. Nous avons ensuite le démoniste. Alors le démoniste, avant d'attaquer les classes supplémentaires, j'ai fini par le démoniste, c'est pas pour rien. Parce que le démoniste, c'est une très mauvaise traduction euh, française. Et la plupart des gens sont restés sur démoniste. En anglais, ça pose moins de problèmes. En anglais, ça s'appelle le warlock. Et la traduction littérale du warlock, vous la connaissez dans pas mal d'univers de Greek Fantasy, c'est le sorcier. Le sorcier sombre, le sombre sorcier. Le problème, c'est que bah, dans Warcraft 3, par exemple... Jaina est qualifié de sorcière, et du coup dans la tête, les, la tête des gens ils auraient confondu sorcier et mage Et l'idée c'est que sorcier et mage il ne fallait pas confondre L'idée c'est qu'en fait c'est sorcier sombre C'est ça, ce serait la, la définition du Warlock ce serait le sorcier sombre L'idée vraiment de la sorcellerie, l'utilisation d'une magie occulte Et le problème c'est qu'en français on appelle ça démoniste Du coup la, la magie gangrenée, la magie des démons, la magie de la légion ardente Et ben bah, non Et d'ailleurs vous le voyez dans les sorts du démoniste dans les spés actuels du démoniste donc là je parle à BFA peut-être qu'il y aura d'autres spés qui vont être créés plus tard ou des changements mais vous avez l'aspect affliction qui n'a rien à voir avec la magie démoniaque et même l'aspect destruction on pourrait y avoir des points avec la magie euh, la magie démoniaque mais pas que au final il y a aussi beaucoup de magie arcanique et d'autres potentielles euh, ouvertures de magie donc la véritable spé démoniste c'est au final le démonologue où ils, bien sûr ils invoquent des démons et ils utilisent de la magie démoniaque donc le donc le Warlock, vous avez, et je c'est pas pour rien que je vous ai mis le Nécromancien de Warcraft 3 et en l'occurrence c'est pas n'importe qui, c'est Kel'Thuzad. Kel'Thuzad est un Warlock, donc Kel'Thuzad est un démoniste. Et là dans votre tête mais non Kel'Thuzad c'est un utilisateur des magies de la mort etc. Et bah oui, un démoniste va utiliser des magies occultes, dans les magies occultes il y a les magies démoniaques, la magie des morts et potentiellement d'autres magies interdites. On pourrait imaginer par exemple magie du vide, et bien euh, un magicien du vide ça serait tout à fait, je sais pas si d'ailleurs c'est dans Obo, il y en a, mais ça pourrait tout à fait être, ça pourrait tout à fait être, être ok. L'idée c'est que souvent ce sont des, mag des anciens magiciens qui ont un petit peu trop fricoté avec les puissances interdites. Hein. C'est souvent ça l'idée avec euh, les Warlocks. Et donc euh, bah, j'espère que ça sera plus, euh, vous, vous voyez déjà le lien, puisque euh, l'idée du, du Warlock c'est vraiment les pouvoirs interdits, et pas que démoniaques. On va attaquer maintenant les classes qui sont arrivées dans l'ordre, donc Chevalier de la Mort à euh, Wars of the King, le Chevalier de la Mort, qui d'ailleurs puise des sorts, alors le Chevalier de la Mort c'est simple, hein. c'est euh, Arthas de Warcraft 3, avant qu'il mette le, le casque et qu'il devienne Lich. Mais à la base, Arthas c'est un Chevalier de la Mort, donc il a une épée runique qui lui a aspiré son âme, il n'a plus d'âme, il a été maudit, et euh, c est, c est, Très rigolo parce que le chevalier de la mort quand il arrive dans, dans World of Warcraft, il va puiser d'ailleurs des sorts du démoniste, puiser des sorts euh, du mage, il me semble aussi avec le côté euh, ma, puissance glaciale, peut-être que j'en oublie d'autres mais il va récupérer des sorts qui avaient été mis à droite à gauche dans les démonistes et autres, et là vous voyez déjà qu'à l'époque... On avait essayé d'enlever le carcan puisqu'il avait récupéré d'autres choses. Donc euh, pas trop, pas grand chose à dire. Il y a trois sp, les trois sp c'est euh, tout le temps. Alors il y, y a une sp, c'est plus le. Je ferai une vidéo sur les démonies, sur les euh, cheveux de la mort. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail. Euh, mais voilà, le cheveux de la mort. Bon là-dessus, c'est vraiment Arthas, donc pouvoir de gif, pouvoir euh, occulte, etc. Nous avons et pouvoir du sang également. Nous avons ensuite le moine. Alors le moine, c'est assez particulier. On pourrait se dire. Alors, c'est pas une classe théorique parce que je vous ai parlé de classe théorique de Warcraft 3 Vous allez me dire le moine mal gars ça n'a rien à foutre là En fait le moine c'était déjà représenté dans Warcraft 3 avec eh bien tout simplement le maître brasseur Shen Après ils ont développé beaucoup plus l'idée avec Puisque le maître brasseur maintenant c'est qu'une spécialité Les autres spécialités du, du, du moine En fait le moine c'est tout simplement des espèces de, En fait le moine c'est un mélange de chaman et de prêtre Sauf que il faut savoir que dans l'univers de Warcraft il y avait cinq éléments Le feu, l'eau, le vent, la terre et le cinquième c'était l'esprit, l'esprit L'esprit a été absorbé par le titan qui sommeille en Azeroth donc le titan Azeroth et en fait les moines font appel à ce cinquième, esprit, à ce cinquième élément qui est l'esprit donc en gros les moines c'est des espèces de chamans. puisque bah, c'est des chamans liés principalement à l'esprit sauf qu'ils vont pouvoir et eh bien formuler ça de différentes manières, le combat euh, le combat, la picole, <rire> ou tout simplement l'utilisation pour aider, sauver, les, enfin soigner. Donc il y a même le moine, vous voyez qu'il y a un côté euh, très euh, chamanique, druidique au final, ou prêtre également. Celui-là commence à casser les carcans déjà, hein, euh, commence à enlever les, les, les frontières que World of Warcraft a dessinées. Et la dernière classe qui a été rajoutée, c'est le chasseur de démons. Alors le chasseur de démons, c'est quoi chasseur de démons, eh bien, euh, je vais vous... Euh, alors... Évidemment, le chasseur de démons était une classe héroïque de Warcraft 3, et au final, eh bien, il a récupéré des pouvoirs quand cette légion est sortie. Il a récupéré des pouvoirs qui étaient aux démonistes, avec notamment la métamorphose et l'immolation, le mage avec les sorts un peu de feu et de, de vol de mana, mais après ça c'était à Vanilla le vol de mana. Euh, et vous avez également les enfin, des des spells, des, spe enfin, des, des spells donc des sorts du voleur. Donc le, le, le chasseur de démons c'est quoi Bah globalement, le chasseur de démons c'est Illidan. Illidan, le chasseur de démons. Hein, on a dit Arthas pour le cheval de la mort. Celui qui représente les chasseurs de démons c'est Illidan. Et si on reprend très rapidement la biographie, la chronologie d'Illidan, parce que c'est très long, hein, Illidan. Mais Illidan, globalement c'était quoi C'était un sorcier au début, donc un magicien. Qui... Enfin un magicien. Je dis sorcier, mais un magicien qui a commencé petit à petit à se plonger dans les pouvoirs occultes. Donc dans son histoire, Illidan a été un magicien. Il est devenu un warlock un démoniste, et quand il a eu la bénédiction de Sargass donc ses yeux qui ont été changés et transformés, il a commencé petit à petit, il volera les lames d'Azinot et il deviendra une espèce de mage combattant, euh, de, mage de, fin, de warlock de guerre, et ça a créé les chasseurs de démons qui utilisent la magie, spécialement par contre la démoniaque, contrairement au warlock qui peut utiliser les pouvoirs de, des ténèbres et d'ombre, le chasseur de démons utilise les sorts, la, les puissances démoniaques contre elles-mêmes. Et c'est une classe martiale, c'est une classe combattante, euh, vraiment, euh, qui se fout sur la tronche au corps à corps. Mais qui peut lancer des sorts également de loin, hein, bien entendu. Donc ça, ça me fait la transition pour vous montrer que, vous voyez, les classes de World of Warcraft, ce sont des tiroirs. Bon, il faut mettre des étiquettes pour le gameplay. Parce que... Un jeu, il doit s'équilibrer, il faut que pour les nouveaux joueurs, ce soit pas trop pouver, trop ouvert. Regardez d'autres MMORPG comme Zelda Scroll Online, euh, Swator, etc., les gens sont perdus parfois parce que les classes sont tellement vastes et variées que les mecs sont perdus. Donc souvent, un joueur il a besoin d'espace, mais il a également besoin d'un peu de contrôle pour qu'on l'aide à facilement évoluer dans l'univers et c'est à ça que servent les classes mais par contre d'un point de vue scénario les classes n'ont aucun sens il faut pas se fermer dans les classes quand il y a des débats sur est-ce que anduin est un paladin ou un prêtre ça n'a rien à faire là c'est un prêtre et il reste un prêtre jusqu'à ce que potentiellement bien sûr dans l'histoire il pourrait devenir un paladin mais c'est pas en une cinématique parce qu'il a chopé une épée il a une armure que ça en fait un paladin ça c'est une hérésie d'un point de vue histoire maintenant je vous ai parlé d'Illidan c'est pas pour rien c'est qu'il a évolué de classe en classe aussi et certains personnages ah, pourtant vont piocher un peu partout, on va penser à Keltas, Keltas il a des sorts bien sûr qui sont représentés dans le mage de feu et pourtant bah, dans le Warlock il y a des sorts également avec les, les, les énergies gangrénées et autres euh, le, et le drain, de, le drain de mana notamment qui était, euh, qui était un sort du Warlock si je ne dis pas de bêtises donc vous avez ce genre de choses, une des, un des personnages que les joueurs d'Airstone et maintenant les joueurs de WoW malheureusement parce que ça, ça s'est un peu propagé euh, connaissent, c'est Maiev Maiev qui dans Airstone est une représentation du voleur le voleur, Maïev, un voleur Alors ça c'est rigolo parce que ça ne choque personne par contre de se dire que Alors il y a des débats sur Anduin parce qu'il a une épée et une armure en plaque Par contre le fait que Maïev elle est un immense un... Elle est une immense un immense glaive de guerre et une armure en plaque Alors là pas de problème, non non c'est un voleur C'est un voleur, là ça choque personne Bon déjà donc il y a cette armure mais ça c'est pas un argument Mais tout simplement elle a des sorts plutôt qu'on mettrait dans la catégorie druide à savoir donc l'armure en plaque qui serait plus guerrier Bien sûr il y a l'invisibilité et les jets de dagues qui sont plus du voleur effectivement. Il y a l'utilisation de sorts des lunes, les éclats lunaires etc. Puisque les gardiennes sont également des serviteurs des lunes. donc Et d'ailleurs Maïev est une ancienne prêtresse des lunes avant de devenir une gardienne. Hein, et la sororité des gardiennes sont plutôt assimilées aussi à les lunes. Et au final vous avez également donc des sorts d'entrave. Donc des sorts qui seraient plus arcanistes avec des illusions, euh, des illusions et euh, des, des, des sauts tout simplement, donc qui seraient plus proches du mage, pour sceller la magie et autres. Et vous avez, j'avais même pas fini, vous avez également les illusions et esprits, avec notamment l'avatar de la vengeance, avec les esprits de vengeance, qui font appel dans l'histoire à des gardiennes qui sont tombées au combat et on les rappelle un peu comme des feux follets qui reviennent pour prêter main forte aux gardiennes qui sont vivantes. Donc là c'est vraiment un côté plus chaman, druidique plutôt chaman là, donc vous voyez que ça pioche à plein d'éléments et ce n'est pas une voleuse, la classe gardienne est une classe héroïque à part qui a ses propres codes et ses propres pouvoirs en fait euh, donc peut-être qu'un jour les classes gardiennes sera jouable, peut-être pas hein, puisque ça concerne principalement que les elfes de la nuit donc euh, ça serait compliqué à mettre en jeu mais du coup, vous voyez que vous comprenez bien que ce n'est pas du tout une voleuse Maïev on va continuer là-dessus et on reste dans la section elfes de la nuit, vous voyez que les elfes de la nuit d'en haut ils ont toujours été compliqués à, à caler hein. Tyrande Tyrande Alors ça c'est quand même formidable. Donc j'adore cet artwork puisqu'on voit vraiment la tyrande combattante. Parce que maintenant dans haut on la voit beaucoup plus en prêtresse, puisque a mis. c'était une prêtresse. Le problème c'est que vous enlevez Anduin en dans haut bah par exemple des héros prêtres. Euh, Velen c'est un, un arcaniste aussi Velen, hein Alors oui c'est un prêtre de la lumière, soit de soit de soi, des Naru, mais à la base les drainés ils ont tous une capacité, ils ont tous une utilisation de la magie arcanique, notamment Velen, Donc. Velen il s'est très bien lancé des sorts comme un magicien et pourtant c'est un prêtre donc c'est rigolo à ce niveau là Mais Tyrande, passons à Tyrande plutôt puisque Tyrande, eh bien la plupart des gens se disent bah oui c'est une prêtresse puisque c'est prêtresse des lunes donc c'est une prêtresse dans la catégorie prêtresse Oui mais non, on l'a dit, la classe prê prêtresse, la classe prêtre c'est les prêtres des lunes, tout ça, ça. c'est ceux qui ont une divination, un, enfin ceux qui sont des, des prélats d'une divinité le truc c'est que les prêtres des lunes donc déjà normalement vous êtes censé que faire des femmes dans le World of Warcraft, les druides devraient être que des mecs dans la société elfes de la nuit et les hommes euh, donc devraient faire il ne pourrait pas y avoir de druides très peu et à l'inverse vous ne pourriez pas faire un prêtre homme elfe de la nuit puisque c'est une sororité les prêtresses des lunes mais bon ça c'est une parenthèse prêtresse des lunes vous voyez que Tyrande elle a une armure plutôt de plaque ou de maille à la limite pour vous faire plaisir les prêtres ne sont pas censés pouvoir porter ça elle a un arc elle se bat à l'arc et elle a des pets Tyrande, puisqu'elle a, a son petit chaton, elle a son tigre à dents de sabre, d'ailleurs qui a un nom mais là ça m'a ça sorti, sorti de la tête, et elle utilise également des chouettes et autres, euh, elle a une chouette qui a aussi un nom d'ailleurs, donc elle utilise des pets, qui seraient plus proches du chasseur, un arc et des pets c'est chasseur dans haut euh, mais elle utilise des sorts du druide, puisque les sorts du druide, le côté euh, sélénien, euh, la forme sélénienne du druide, le côté équilibre, c'est des sorts lunaires, donc des sorts des lunes, que Tyrande par exemple utilise bah, dans le jeu Heroes of the Storm que vous, vous le voyez dans Warcraft 3 il bah, y avait l'éclipse des lunes, il y avait également euh, les météores des lunes ça c'est des sorts qui ont été mis aux druides dans World of Warcraft et euh, comme je vous le disais il y a également l'invisibilité qui serait plus proche Quelque chose, enfin, les prêtresses des lunes sont de, dont elles font des superbes embuscades et autres et elles peuvent se, elles peuvent se mettre invisibles et du coup ça ce serait un sort qui serait beaucoup plus proche euh, du Rogue donc vous voyez qu'en fait si on regarde, si on doit conclure en fait, les Prêtresses des Lunes, c'est des espèces de paladins distance. Puisque c'est un ordre militaire, hein, les Prêtresses des Lunes. Ordre militaire, combattante, mais à distance. Du coup, c'est des espèces de paladins distance. Vous voyez que c'est pas du tout une prêtresse classique, en fait, hein, les Prêtresses des Lunes. Ensuite, nous avons euh, très récent, un changement, une arrivée récente, mais c'est les Augures. Qui sont pour la race alliée des cultiraciens, Les Augures qui sont des chamans dans World of Warcraft. Or, en fait... Ça vient d'où Ça vient de Warcraft 3 avec l'invasion et la fondation du retard. Je vous laisse aller voir la vidéo pour plus de détails pour l'époque. Et ce sont des hydromanciens, donc des mages d'utilisation de, de, de l'eau. De, de des mages eau. Pour la petite anecdote, Jaina, c'est pas pour rien qu'ils la mettent plus en mage givre, parce qu'il y a aussi le côté cultiracienne, plus proche de l'eau, etc. Mais les augures, donc euh, les hydromanciens, ce sont des lanceurs de sorts, des magiciens qui utilisent les énergies arcaniques pour créer de l'eau. Et utiliser l'eau. Le truc, c'est qu'il y a un culte de l'eau qui est fait dans la société cultiracienne, donc ça c'est beaucoup plus proche du prêtre mais d'un autre côté c'est une affinité naturelle avec l'eau et ils appellent aux éléments, donc au Neptulon et aux élémentaires d'eau qui est beaucoup plus proche du chaman donc les augures au final ce sont des magiciens druides ch euh, magiciens, chamanes, prêtres c'est assez rigolo là dessus d'un point de vue scénario encore une fois Ensuite, on attaque ma carte maîtresse, ce que j'ai envie d'appeler euh, Exodial Maudit, hein, puisque bah, là c'est. Je veux dire, vous... dit que j'en reparlerais, les trolls, c'est tout simplement la race qui vous fait détruire tous les carcans, tout... toute l'idée, toutes les idées préconçues des classes, elle vous la fait mais voler en éclats. Pourquoi Parce que les trolls, bah, c'est tous des prêtres. à part les unités combattantes, guerriers, chasseurs, tout ça, tout ça. Mais on l'a déjà dit c'est fourre-tout. Sinon, toutes les... Tout les classes, lanceurs de sorts, trolls, ce sont tous des prêtres. Ce sont tous. Des trolls qui ont une affinité avec un loa donc un esprit qui est plus proche du coup du druidisme ou du chamanisme et au final c'est de la prêtrise puisque ce sont des prêtres ou des prélats de ce loa qui devient l espèce de dieu et c'est ce dieu qui va leur accorder leur bénédiction et leur pouvoir par exemple donc pour faire pour faire l'idée vous allez avoir par exemple Rezan pour les, les paladins en Alari. bah ce sont des prélats de, du loa de la lumière qui est un gros tyrannosaurus rex hein, je, tyrannosaure de lumière, vous avez ensuite pour les chamans, il y a Kragwa et euh, Akunda il me semble euh, mais bon Kragwa est l'un des, des loas du chaman donc qui permet d'accorder justement les, les, les grâces élémentaires, etc vous avez ensuite Gonk qui est le raptor et qui est également le loa de la métamorphose et qui va vous permettre de changer de forme mais c'est pas terminé puisqu'il y a un autre loa pour la forme sélénienne du druide qui serait d'ailleurs en gros le loa assimilé à l'une ce serait en gros Elune chez les Trolls, vous avez ensuite du coup pour euh, les DK et les Warlocks spé ombre, donc euh, les démonistes ombre et les DK donc les Death Knight, les Chevaliers de la Mort, ce serait plus une affiliation à samedi et les autres euh, lois de la Mort, et par exemple en sang, ce serait plus un DK100, par exemple euh, si jamais ça sort le DK100 ce serait plus Akar, très probablement, et nous avons ensuite les Warlocks Démonologie et Destruction qui seraient plus proches aux lois de la Nuit, Irik. Donc, vous voyez que ce sont limite tous des prêtres et instantanément ils vous font détruire tout ce que vous savez. Instantanément, tous vos, tous vos tiroirs, toutes vos étiquettes pour essayer de vous faire comprendre, vous voyez qu'elles n'ont pas leur place dans l'histoire. Et c'est également une, village, euh, une, une image de Vol'jin. Vol'jin, c'est le chasseur des ombres, le chasseur des ombres de Warcraft 3. Bah, il a des sorts du mage, la métamorphose, il a des sorts de chaman, il lance des attaques à distance, donc du chasseur. Enfin, Vous voyez que c'est une classe, et comme vous le voyez, c'est une classe un peu ombre, donc avec l'idée du vaudou et autres. Donc il emprunte à plein de classes existantes. Donc le Chasseur des Ombres serait compliqué à, à faire in-game, bien entendu. Et là, vous voyez que les classes ont leurs limites. Et enfin, vous voyez le Sorcier Docteur. Là, c'est la photo du papa de Vol'jin, que vous avez vu juste avant, c'est Senjin. Le Sorcier Docteur, hein, le héros du Sorcier Docteur, où c'est vraiment un peu plus proche. Euh, c'est un mélange du prêtre, du euh, chaman et autres, où vous voyez justement avec plein de totems, euh, l'idée qu'il y a des totems de guérison et autres. Donc ça, c'est la fin je dirais, c'est pour ça que vous devez vous essayer, quand vous parlez histoire, vous devez sortir de ce côté classe. Quand vous essayez de parler du lore de Warcraft ou quand vous voulez justement euh, vous intéresser un peu plus euh, au scénario, ne pensez pas classe du jeu. Parce que les classes, ce sont des tiroirs pour essayer de caser des bouts d'histoire qu'on a pioché et pour simplifier les choses d'un point de vue gameplay, d'un point de vue scénario et autres. Mais dans l'histoire, il n'y a jamais, c'est rarement, et je, je déteste d'ailleurs dans les, les rares moments où c'est dit, n'avez pas euh, ce personnage-là, euh, Tral alors bien sûr ils vont dire Tral est un chaman bien entendu, mais à côté de ça on va pas vous dire par exemple euh, Muradin le, euh, le guerrier, Muradin c'est un roi de la montagne, c'est sa propre classe héroïque à la base, donc il faut éviter ce genre de raccourci trop facile, le but, les classes sont pas là pour vous piéger non plus, elles sont là pour faciliter le gameplay et la compréhension du jeu, mais Sortez de ces, de, ces, de ces prisons parce que ça devient des prisons après quand on a des débats en scénario et autres Faut pas que vous restiez enfermés là-dedans, c'est ce qu'on appelle des carcans Donc sortez des carcans pour les classes Voilà en tout cas j'espère que cette vidéo sur les classes vous aura plu J'espère que j'ai pas fait trop long. Euh, les prochaines vidéos, je ferai deux autres vidéos de, sur les classes parce qu'en fait bah, c'est une vidéo d'Yunathael qui m'a donné envie de faire ce genre de, de vidéo, euh, puisqu'il avait fait justement une vidéo sur les potentielles classes qui pourraient sortir etc. Moi j'ai justement voulu profiter de ce moment pour faire la vidéo pour le rappel de ce que sont vraiment les classes, pour arrêter ce « oui à l'arrière est une chasseuse » blablabla, arrêtez, sortez, sortez de ça, sortez des carcans et euh, je ferai du coup une, ma propre vidéo sur ce que j'aimerais avoir en classe future et j'ai pensé à une vidéo sur les spés donc euh, potentiellement les 4 e qui pourraient arriver puisque le Dorid est la seule classe qui a 4 spés donc on pourrait imaginer qu'à l'avenir il y ait d'autres spés qui arrivent chez les classes pour renforcer les classes c'est quelque chose qui est très demandé par la communauté en plus donc je pensais faire une vidéo un peu plus théorie avec qu'est ce qui pourrait passer en classe euh, en spé pour, cla pour les différentes classes donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le next N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vos amis qui sont complètement enfermés dans les carcans. Vous savez, ceux qui vont vous dire « Mais non, Anduin c'est un prêtre. Mais non, Anduin c'est un paladin. » Voilà, n'hésitez pas à leur donner cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je fais plein d'autres vidéos également sur l'histoire de Warcraft. Bisous